Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Laurence donc, qui est dirigeante de Papier et compagnie et aussi de la papeterie du Dôme. Donc euh, on va voir Laurence pourquoi, est, pourquoi elle a rejoint le programme de la canule de la France qui est à la base un programme pour les sportifs et comment en tant qu'entrepreneur bah, ça lui sert au quotidien. Donc euh, salut Laurence, est-ce que tu veux te, te présenter en, en quelques mots euh, Bonjour, je suis euh, donc euh, dirigeante d'une papeterie de luxe à Paris. Et je dirige aussi, enfin, je suis aussi un site internet. Et j'avais besoin, je croulais sous la sous la procrastination et sous le manque de confiance en moi. Et euh, je me suis dit que en rencontrant Pierre et en entendant euh, ce qu'il avait à proposer, je me suis dit mais oui, mais moi aussi, je suis un sportif de haut niveau, <rire> un sportif fiscal de haut niveau. Il faut absolument que je fasse. Et voilà. Donc c'est voilà, c'est comme ça que c'est l'idée a popé dans, dans mon cerveau. Ok, et justement, il y a des, des gens des fois qui viennent nous voir et qui disent « Mais euh, attends, euh, vous, c'est que les sportifs. Euh, est-ce que c'est est bon aussi pour les entrepreneurs euh, ?» Du coup, toi, qu est-ce que, est que ça t'a freiné le fait qu'on était vraiment ciblé sur les sportifs ou, ou pas du tout ah Non, pas vraiment pas du tout. Parce que je pense que le mental, quand tu dois avoir un mental euh, focus et un mental d'acier, euh, tu peux être boulanger, tu peux être euh, grand chef d'entreprise, tu peux être sportif, tu peux être maman en train de, de t'accoucher. C'est simplement le focus dont tu as besoin. Et le fait que, vous soyez spécialisé en, en, en, enfin, que tu sois spécialisé pour les sportifs, au contraire, je trouve que c'est vraiment un gage de, de sérieux, parce qu'avec les sportifs, on ne peut pas tricher. Ils ont la performance tout de suite. Alors que ouais, sur d'autres coach, coachs, bah, tu ne vois pas trop les résultats. Parce qu'avec un sportif, il y a le résultat, euh, bah, il est tangible, on le voit. Il y a la médaille, il n'y a pas la médaille. Voilà. C'est clair, ouais. c'est le blabla euh, ou le résultat. Euh, <rire> et, et toi, du coup, euh, bah, avant, avant qu'on attaque ensemble, c'était comment, comment au quotidien Qu'est-ce que tu ressentais Qu'est-ce que tu te disais Alors, avant qu'on attaque ensemble, j'ai toujours. J'ai toujours cherché à m'améliorer et à trouver des solutions pour, pour les écueils que je rencontrais, pour les, les obstacles que j'avais à, à, à franchir. Mais je croulais aussi sous, oui, sous le manque de confiance en moi. Je, je croulais sous la, le, le, le bordel. Je suis assez bordélique comme nana, il hein, faut le savoir. Dans ma tête, ça a l'air clean comme ça, mais en fait non, il y a beaucoup de... Et puis je procrastine aussi beaucoup parce que j'ai peur de rentrer... De, dans le manque de temps, donc voilà, je procrastinais beaucoup. Je me disais, si je fais une tâche, je vais la faire bien. Mais comme il faut beaucoup de temps et que j'en ai pas beaucoup, eh bien, je ne vais pas la faire. C'est okay. ça, c'était ma... Voilà. Et donc, cette idée de, de pouvoir mettre en ordre mes priorités, et mettre en ordre, remettre tout en, en relatif, oui, j'avais besoin de coaching, c'est évident. OK. Et, euh, et justement, comment ça bah, s'est passé pour toi Comment tu as pu l'amélioration Qu'est-ce que ça a changé Aujourd'hui, comment tu te sens au quotidien Alors, euh, il mais... y a plusieurs questions. Ouais. Euh, bah écoute, on va les prendre une par une, redis la première. Ouais, la première, <rire> c'est comment ça s'est déroulé pour toi, euh, cet accompagnement Alors, cet accompagnement, euh, euh, je pense qu'on a eu, euh, je crois lors, dès lors de la deuxième séance où, où il me semble, tu m'avais demandé de me comparer à quelqu'un que j'admirais énormément. Ouais et euh, c'était fabuleux j'ai vraiment choisi ma personne et je suis en admiration devant la réussite de... évidemment j'ai pris une femme parce que je me suis identifiée à une femme mais j'ai été en, en extase devant cette réussite et tu m'as permis de tout démonter sur cette femme et tu m'as permis de m'identifier à mes propres capacités que j'avais enfouies en fait. moi je m'étais euh, voilà. et, et, et ça a été une révélation dit, mais, moi, mais moi aussi je sais faire tout ça et, voilà. et ça a popé dans ma tête, c'est à ce jour-là, je crois, à la deuxième séance, que j'ai changé de, de, de mindset. Changé, enfin, mon cœur, voilà, mon cœur qui était enfermé dans un... Parce qu'en mmh. fait, dans, quand tu es entrepreneur, tu as un cœur, tu ne parles que dans la tête. Mon cœur était enfermé dans un carcan et je n'arrivais pas à en sortir. Et là, ça a ouvert les portes. Enfin, ça a changé totalement euh, ma façon d'être, ma façon de voir, ma façon, ma... Et, ça, et ça fait entrer de la légèreté dans ma tête. Et, et du coup, au, au quotidien maintenant, comment tu ressens les, les effets de, de cet accompagnement euh, ben, Au quotidien, c'est que j'ose perm... tout. Okay. Maintenant. Ouais. Au quotidien, j'ose tout. Même si, je ne sais pas, euh, bon, pour un entrepreneur, euh, où les a... en ce moment, les affaires ne sont pas terribles, mais ce n'est pas grave, j'ose quand même, je m'en fous, on trouvera la solution. Enfin, je, je, donne, je donne tout ce que j'ai, voilà. Je donne tout ce que j'ai, adienne que pourra. Et ce n'est pas grave si je chute, alors qu'avant, j'avais la trouille de, de, de louper ou de chuter, ou de, ou de faire faillite, je ne sais pas. Maintenant, je m'en fous. Maintenant, je sais, j'y vais, j'y vais, je ne je, je sais pas, j'ai mon énergie qui fait que... Et puis, ça marche vachement parce que les gens, quand ils rentrent, ils trouvent qu'il y a une énergie incroyable dans cette boutique. Donc, euh, je pense que ça vient de moi. Hein. <rire> voilà, Et la façon dont ils sont accueillis, la façon dont, dont on s'occupe d'eux, la façon dont moi, je gère mes affaires même avec mes fournisseurs, ça change tout. Voilà. Ouais, C'est-à-dire, aujourd'hui, comment, comment tu... Euh, euh, donc, ce que j'entends, c'est qu'au niveau de la, de la peur, est où par rapport au niveau des peurs Tu as, as moins peur, c'est ça, ou plus beaucoup peur ou... euh, J'ai toujours des peurs, parce qu'évidemment, euh, bien gérer, c'est prévoir. Donc, si tu prévois un peu, ben, tu prévois un peu toutes les éventualités. Donc, j'ai mmh. toujours une peur de ne de, de pas bien faire ou de louper les trucs. Mais en même temps... Cette peur, je la canalise mieux parce que je sais ce dont je suis capable. Enfin, tu m'as aidé à, à restaurer cette confiance en moi, de savoir ce dont je suis capable, ce que j'ai accompli auparavant et ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Je pense que j'ai eu un trou noir dans ma vie où je pensais que je n'étais plus rien du tout. Okay. Et ça, ça a permis de tout, euh, de tout euh, ressortir en fait, de tout euh, réactiver, réactiver ma confiance en moi. Voilà. Ouais, c'est euh, comme avec les sportifs, en fait, on, on, on dit souvent que la peur, elle, elle reste, euh, enfin, elle est nécessaire même parce que la zone de performance se situe entre la zone de, de certitude et d'incertitude. Et en fait, on a besoin des deux pour pouvoir évoluer et, euh, et passer des paliers. Et justement, si tu avais une, pour euh, rapidement dire, OK, la Laurence d'avant et Laurence aujourd'hui, ce serait, c'est comment euh, la, la différence entre les deux? La Laurence d'avant, elle, elle croulait sous, euh, sous les choses à faire parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Alors, ouais. voilà. Puis, puis ça, ça, je, ça tournait dans ma tête en permanence. Et aujourd'hui, euh, oui, quand je disais que ça a donné une dose de légèreté, c'est que je, je ne m'accable plus et je ne culpabilise plus avec ce que j'ai loupé ou pas loupé ou pas ouais. réussi à faire. Ou si j'ai un mauvais contact client, avant ça me, ça me tuait pendant deux jours. Aujourd'hui, je m'en fous. je vais bah, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, ce n'est pas grave. Nous, on va travailler qu'avec des gens qu'on aime ou, ou qui nous aiment. Et c'est tout. Enfin, tu vois, ça a donné cette légèreté-là. Légèreté. -là. Et, et puis, ça a donné cette, euh, cette volonté d'aller plus loin, plus vite, euh, voilà. d'être plus, plus performant, je ne sais pas. Je... Et puis, c'est venu naturellement. Je n'étais pas obligée, de, ouais. me voilà, ouais. pas obligée ouais. de me creuser le crâne. Je n'étais pas obligée de me creuser le crâne pour ouais. voir comment ça allait se passer. Ouais. C'est venu naturellement, ouais, voilà. du jour au lendemain. Ouais, c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant par rapport à ce qu'on peut rencontrer en, en coaching plutôt classique ou dans certains coachings, on va dire, ouais, bah, fais ça, fais ça, fais ça. Et, et nous, en fait, on voit qu'au fur et à mesure des collapses, bah, tu retrouves ton énergie et, et voilà, avec nos, nos schémas, nos, ton axe, quoi. Tu te ouais. sur ce qui est important pour toi. Voilà, c'est ça. C'est important de... Je pense que la peur fait que c'est un, une spirale infernale, c'est un ouais. vortex qui te tire vers le bas. Et, et puis, euh, ben, le coaching que tu, as, que tu as procédé sur moi, c'est plutôt un, un, une spirale vertueuse, un vortex ouais. euh, élévateur. C'est que, OK, je suis, je suis toujours la même personne, mais ouais. je n'ai plus ces, ces bagages, ces poids hein, qui me retournaient, qui me, qui me faisaient du mal d'ailleurs. De plomb, euh, ok. Et, et justement, toi, de, de mémoire, tu as fait déjà du, du personnel tu as fait de, du coaching euh, plutôt, euh, d'une autre manière en tout cas à l'époque. Comment tu, tu euh, différencierais -ce que ce qu'on va faire en coaching plutôt classique avec nous, ce qu'on va faire avec des approches de dépolarisation Comment tu... Alors, le coaching classique, oui, j'en ai fait beaucoup avant de te rencontrer, en effet, parce que j'avais toujours cette volonté d'être meilleur que moi-même ouais. et de m'améliorer, je crois que c'est c'est nécessaire si tu veux grandir. Mais euh, c'est vrai qu'on te livrait des, des, des principes, on livre des principes, il faut les appliquer, il faut travailler, puis quand tu n'as pas le temps, bah, du coup, tu, tu culpabilises, parce que tu n'as pas le temps de le faire. Tandis que là, comme ça vient naturellement, tu n'as pas d'effort à faire, sauf ouais. à réfléchir pendant une séance, très puissamment, ou même, tu m'as arraché des larmes, tu m'as arraché des... des oui, tu m'arrachais des larmes, tu m'arrachais des... Et puis aussi des révélations, aussi des... des... Qu'on appelle ça Des frustrations. Tu as levé des frustrations. Et après, euh... en plus, ce qui est rassurant, c'est que ah, d'ici 15 jours, tu vas changer. Donc, euh... Et tu n'y penses plus. Tu n'as pas d'effort particulier ouais, à faire. C'est ça qui est merveilleux. Mmh. Tu n'as pas besoin de bosser, de bûcher, euh, comme non. on te dit dans les autres coachings. Quoi, tu vois Donc, ça, c'est merveilleux. OK. Et justement, tu, tu, qu qu'est-ce euh, qu que tu recommanderais à quelqu'un qui, qui peut être entrepreneur, qui regarde cette vidéo et qui hésite à passer à l'action et qui dit oui, mais pour les sportifs ou euh, il y a quoi de différent Tu lui recommanderais quoi, euh, justement euh, Qu'est-ce que tu recommanderais pour qu'il dise « Bah ok, non, je tente l'aventure avec l'Académie de, de performances ?» Performance Alors je dirais, je dirais euh, bah, c'est vraiment un coaching qui rentre à l'intérieur de toi, donc peu importe tes performances financières ou tes résultats, tes résultats au quotidien dans ton entreprise, oui. parce qu'en fait, une entreprise qui va bien, une entreprise qui va bien, c'est un dirigeant qui va bien, bien. voilà, un dirigeant qui, euh, qui j'ai entendu un dirigeant qui va mal, un dirigeant qui, qui, est, qui est centré sur ses échecs, un dirigeant qui, qui est, il devient aigri, il ne devient pas agréable, enfin bon, il gueule sur son équipe, enfin, mais jusque-là, hein, tu fais des déblocages, c'est un peu comme si tu enlevais des nœuds qu'on avait noués nous-mêmes par peur ou par, par manque de, de clarté, et, et oui, oui, il faut y aller, parce qu'il faut, faut faire ce genre de, de programme, parce que autant un sportif a besoin de, de dénouer les nœuds mmh. qui s'est fait au cerveau, autant pour un chef d'entreprise, c'est exactement la même chose. Je ne vois ouais. pas tellement de différence en réalité. Pour moi, le sport et, et, et l'entrepreneuriat, c'est tellement la, la même chose en termes de, de mindset. Que... Ah oui, j'en suis convaincue. C'est-à-dire ouais. que si tu veux être le meilleur, il ben, faut que tu te lances, comme il faut y aller. D'accord, ouais. on n'a on a pas dit. Attends, C'est pas parce que le mindset se, se, dé, se déverrouille, tu, ouais. fais, tu nous fais nous déver, euh, déverrouiller nous mindset, notre mindset, ouais. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du boulot derrière. Bien sûr, ah, après, on peut se remettre vraiment à bosser. Mais bosse, ouais. au moins, on n'a plus ces, ces, ces barrières à l'entrée. On n'a ouais. plus ces, ces obstacles. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, on, a, on a moins l'impression de lutter, lutter, lutter, lutter. Contre soi-même. On a moins l'impression de lutter contre soi-même. Exactement. Cool. Et, et du coup, pour résumer, sur un, un entrepreneur qui regarde ça, donc avec ces mots, ce serait quoi la, la plus grosse valeur ajoutée pour toi du, de l'accompagnement oh bah euh, Ce que je disais précédemment, la plus grosse valeur ajoutée de cet accompagnement, c'est de pouvoir relativiser, d'apprendre à relativiser ses émotions et d'apprendre. Oui, c'est ça. Y a, tu, tu donnes quand même une méthode. Et, et euh, quand quelque chose t'effraie ou quand quelque chose euh, euh, te paraît inaccessible, tu nous permets, enfin tu m'as appris, à dépolariser totalement pour prendre de la distance et dénouer euh, la montagne qui te paraît insurmontable et puis d'y aller, quoi, voilà. Ok, ok, ouais, donc ce serait vraiment, euh, la, la valeur ajoutée, c'est... Euh... Euh, un la légèreté et deux bah, pouvoir euh, se dire après bah, ok j'ai une méthode si je vois qu'il y a une montagne je sais euh, en, en appliquant le process de comment je peux dénouer pour pouvoir, pour pouvoir oui aller. comment je peux euh, euh, voilà euh, c'est pas comment passer la montagne c'est comment comment arraser la montagne c'est à dire que c'est oui ouais, c'est ça c'est pas passer ouais. la montagne parce que voilà ouais. les autres coachings voilà, les autres coachings okay. te disent comment grimper sur la montagne pour la passer toi, tu dis non, non, on va pas faire ça, nous on va arraser la montagne et tu pourras aller tout droit. Mais ça, c'est ça. Oui, c'est exactement vrai. la bonne non, image. Non, tu me dis, bien. ouais, ouais, c'est vrai, j'ai ouais. jamais pensé comme ça, mais ouais, carrément. Mais c'est exactement ça. Tu paf, hop. Voilà, c'est la montagne, mais il n'y en a pas de montagne. C'est <rire> plus une montagne, on n'en parle plus. montagne, Ah, bien vu. Excellent, je, je garderai cette image. Cool. Ben, enfin, Laurent, si des gens veulent te retrouver, je sais que tu es aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, euh, TikTok, euh, et j'ai un site, enfin tout s'appelle Papeterie du Dôme bon, on mettra ça puis, en, en, en commentaire tout s'appelle Papeterie du Dôme et euh, mon petit pitch c'est de dire que je sélectionne des produits pour permettre aux gens de travailler avec élégance et plaisir ok, bah, génial, on va mettre ça euh, en lien dans, les, dans la description YouTube, bah, écoute, merci Laurence pour euh, ton témoignage, merci pour ta confiance et puis euh, je te dis euh, à bientôt à bientôt Pierre, merci pour tout ce que tu as fait, merci beaucoup